Est-ce que c'est possible de vous introduire D'accord, bonjour à vous. Euh, je m'appelle Randa Achour. Euh, donc, donc j'ai eu mon premier diplôme en 2010, en étant une technicienne multimédia et ouais. euh, Donc, j'ai eu deux, trois ans d'expérience en intégration web ouais, et multimédia. Euh, mon deuxième diplôme en 2014, j'ai eu mon deuxième diplôme en 2014, ingénieur informatique, spécialité généalogicienne. Euh, donc, euh, j'ai presque deux ans en, en développeur Odoo. Euh, euh, euh, je commence mon expérience Odoo pendant deux ans. Et euh, maintenant, euh, je préfère de continuer euh, mon expérience euh, du géno. Euh, comme étant euh, une développeuse au dos. Quand est-ce que vous êtes joint à Dijonob? J'ai commencé euh, à travailler à, à Dijonob pendant deux mois. Pourquoi être resté à Sousse pour le travail? Donc, euh, j'ai choisi rester euh, à Sousse car euh, la relation familiale. Donc, euh, j'ai mon famille ici, mais euh, j'y trouve aussi les, les développements, donc les entreprises de développement ici. Et euh, donc, je, je préfère de travailler près de ma, de ma famille. Ça, c'est l'essentiel. Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec Diginov Diginov, c'est une entreprise pendant 2016. Donc, c'est une grande entreprise. Je trouve euh, deux personnes compétentes ici et des personnes qui m'ont donné de, des idées. On a changé des idées. On change les, les compétences aussi. Donc, euh, et je trouve, euh, qu'il, existe, euh, donc, les développements Odoo. Ça, c'est l'essentiel pour moi. Donc, je, je, préfère de continuer avec la programmation Odoo et, euh, en langage Python. Pourquoi particulièrement la plateforme Odoo? La plateforme Odoo, c'est, c'est une plateforme internationale, pourquoi, euh, à nos jours. Donc, c'est une ERP. Euh, L'ERP, euh, je crois que toutes les entreprises travaillent euh, euh, avec une ERP pour organiser ses euh, fonctionnalités et ses, euh, ses organisations, pour organiser les, les, ce qu'ils trouvent dans l'entreprise. Donc, euh, je préfère aussi de programmer avec le langage Python, qui est un langage euh, très... Euh, donc, euh, international et, euh, tel, et un langage euh, donc euh, en progression toujours. Et donc euh, ça c'est euh, mon but de, de, de continuer avec les langages plutôt. Pourriez-vous expliquer un peu c'est quoi un ERP et quel rôle que ça joue dans euh, C'est une organisation euh, d'une entreprise qui englobe tous les... Euh, les fonctionnalités de l'entreprise, de comptabilité, de ressources humaines, de sites web, de euh, tout, tout ce qui est de gestion des employés, et euh, tout ce qui est euh, fonctionnalité euh, d'une entreprise. Donc, l'URP facilite tout ce qu'il trouve euh, dans, euh, dans une entreprise.